Trois heures de protestation contre la hausse des tarifs de communication jugés trop élevés. C'est la démarche choisie par une bonne frange de la population pour se faire entendre. Un ras-le-bol exprimé ce dimanche 23 avril. Que ce sont les petites gouttes d'eau qui font des grands ruisseaux. Et ces grands ruisseaux qui font des grands fleuves et ces grands fleuves font des grands océans. Cette citation, je vous la donne sans rapport avec notre, notre mentalité, parce que quand on demande souvent de poser une action de protestation contre un exemple, l'augmentation du carburant, le Gabonais dit non, moi de toute façon moi je n'ai pas de voiture, je ne vais pas perdre mon temps à poser une action contre l'augmentation du carburant. Mais ce que nous ignorons, c'est que quand on augmente, c'est le dernier consommateur qui paye, qui supporte la charge de l'augmentation du carburant. Ça veut dire quoi C'est que dès qu'on a augmenté le carburant à la pompe, le taximan augmente le prix du trajet. En prenant le taxi, en allant à Montboët, en allant voir un parent ou au boulot, tu es propriétaire d'une voiture par ricochet. Parce que cette voiture marche avec le carburant. Tout ceci pour vous demander de répondre à l'appel. C'est un appel citoyen, il faut préciser que c'est lancé par mon petit frère, mon cadet Armel Mikala, qui consiste, c'est que demain dimanche, Mouès, dimanche 23 avril 2023, donc euh, la chance que c'est tout, c'est le 23-23, demain dimanche 23 avril 2023, nous devions rester à mode d'avion entre... 12h et 14h, c'est pour protester contre l'augmentation, les abus dont nous sommes victimes face à nos maisons de téléphonie mobile. Certains ont sur la base de leurs recherches expliqué combien les consommations permanentes des abonnés rapportent aux maisons de téléphonie mobile sur un trimestre. Nos forfaits ne peuvent pas durer parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, gagner plus d'argent. Les forfaits au Gabon, c'est comme l'éjaculation précoce. C'est-à-dire à peine tu recharges, à peine tu as regardé une, deux vidéos, tu n'es même pas capable d'aller sur YouTube, le forfait est terminé. Parce que simplement, tu dois recharger encore et encore ton compte. Je laisse ici des images qui vont vous montrer les comportements d'AirTel Gabon hors des frontières du Gabon. J'ai même envie de dire que Move Africa Gabon Telecom aujourd'hui et AirTel Gabon font peut-être pratiquement 60 à 70% de leur chiffre d'affaires mondial au Gabon d'abord. Ce n'est pas possible. Dimanche 23 avril, de 12h à 14h pile. Tout consommateur d'Internet au Gabon, mettons-nous tous en mode avion. Dès la semaine prochaine, nous allons très certainement changer de stratégie. Un mouvement suivi par nombre d'usagers qui espèrent que cette action aboutira. Que l'État revoie la hausse des méga Ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Et vous pensez que cette action va porter ses fruits J'espère, l'espère pas du tout informé de l'initiative, certains compatriotes ont subi ce mouvement. Les consommateurs qui estiment être abandonnés par l'État choisissent désormais de prendre les problèmes à bras le corps pour défendre leurs intérêts. Selon certaines indiscrétions, un mouvement sera initié en vue de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se fait au niveau de la SEG et bien d'autres structures.